Salut c'est Naman, bienvenue sur Keep It Positive Incisif, Naman, tu marches à l'impulsion pour tes voyages. Est-ce que c'est pareil pour tes musiques Est-ce que ça arrive C'est un flow qui vient tout de suite et tu le poses sur papier Ou est-ce que tu travailles longuement Tu sors des choses de tous les voyages que tu fais et ça te donne ce, qui, ce que tu accouches pour parler poliment euh, Ça varie en fait, ça dépend. Tu vois, il y a des morceaux que je vais te faire traîner des mois dans ma tête, tu vois, tout, notamment ce que j'écris à la guitare. Pas, je prends beaucoup plus de temps, c'est trouver le, le mot juste. Tu vois, et parfois ça va prendre deux semaines à faire tourner la chanson dans ma tête et trouver le mot. Par contre il y a d'autres chansons où, où ça va être plus intéressant de d'avoir la, la, la première mélodie qui vient, tu vois, je l'enregistre avec mon téléphone, tu vois, et après boum je mets des mots dessus. Parce que parce que ce qui vient instinctivement, sans que l'esprit s'en mêle, tu vois, c'est là où tu es au plus proche de l'âme, tu vois, et toi-même, donc euh, c'est ça qu'il faut avoir au final. Mais un mélange des deux un peu, tu vois. Mais... Et donc tu as la technique, mais est-ce que tu as toujours l'amour des mots écrits sur le papier Est-ce que tu aimes autant les pages et, et les feuilles de papier ouais. sur lesquelles tu poses tes textes Ce que, ce que j'aime, c'est euh, depuis tout petit, parce qu'avant je faisais du dessin, tu vois, donc voilà. toujours même des de feuilles, Bien tu vois, sûr. le sentiment de, de quand tu es, es face à, à la, la création. La ouais, création, exactement. exactement. Tu vois, c'est l'univers infini qui s'ouvre, tu vois, avec les possibilités. Il n'y a plus rien d'autre que, que cet espace-là qui est à combler. Et forcément, ça, c'est le... C'est le plus beau sentiment pour moi. C'est ça même Ouais, franchement, ouais. Et tu t'accomplis là-dedans Ouais, j'essaye parce que tu vois, on n'arrive jamais à dire exactement ce qu'on veut dire, tu vois. En tout cas, moi, c'est comme ça. Des fois, oui, mais euh, ça ne s'est pas arrivé souvent, tu vois. <rire> Donc forcément, on s'accomplit, mais on... c'est un long chemin, tu vois. Ouais. Euh, c'est bien. Merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. <rire>